Maman, mon corps, soyez euh... La bouillère, ça m'a la bouillère, ça m'a la bouillère, ça m'a la the ton cœur pour lui dire que tu es bon, pour lui dire que tu es merveilleux, pour lui dire que tu es merveilleux. Aimez-toi le Seigneur des Seigneurs Alléluia Amen ah, Salut bien-aimé Est-ce que quelqu'un peut regarder son voisin, sa voisine Dis-lui, la mort n'a pas de pouvoir sur toi Le diable n'a pas de pouvoir sur toi il peut faire tout ce qu'il veut Mais je sais une chose Dimanche, nous dirons au oh mort, où est ton aiguillon Ô oh mort, où est ta victoire Il paraît qu'au longa Ou à pied longa Parce que Christ a vaincu Amen Que le Seigneur soit béni Nous sommes dans notre séminaire biblique Sur le thème Ô oh mort où est ton aiguillon. Et nous avions introduit ce séminaire hier, et ce, matin, ce, ce soir, cet après-midi, nous entamons la partie de la semaine, et qui nous conduira jusqu'au vendredi, une pause le samedi, et le dimanche, nous clôturerons le message de ce soir, ou la partie, parce que c'est un seul message, en plusieurs parties et la partie de ce soir, nous l'avons intitulée le combat pour la vie Parce qu'il y a un combat Sur ta vie, pour ta vie Nous lirons dans Matthieu le chapitre 27 du 45e au 54e verset Matthieu 27, 45 à 54 si nous avons trouvé, nous lisons dans le nom du Seigneur. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama » C'est-à-dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi ?» mas abandonné quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire il appelle Élie et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et ayant fixé l'ayant fixé à un roseau il lui donna à boire mais les autres disaient Laisse. Voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se « Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts, ressuscitèrent, étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre. » Et ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurement, cet homme était fils de Dieu. Assurement, cet homme était fils de Dieu. Ces paroles viennent du centenier, celui qui était chargé de, de veiller à ce que tout se passe bien pour la mort de Jésus. Je suis en train de dire à quelques anticipes déjà que ceux, l'un de ceux qui en veulent à ta vie, l'un de ceux qui veulent ta mort, à la fin de l'histoire, parce que toi, tu ne mourras pas, à la fin de l'histoire, il se tiendra et regardera, non, non, non, cet homme, cette femme, c'est vraiment un enfant de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Bien aimé, nous le savons et hier nous l'avons aussi vu euh, implicitement dans notre message qu'il y a deux royaumes qui sont constamment en guerre d'une part nous avons le royaume de Dieu et d'autre part celui du diable et il y aura constamment guerre entre ces deux armées, ces deux royaumes jusqu'à l'anéantissement d'un des royaumes et de la même manière que Dieu avait dit à Moïse qu'il y aura guerre entre Israël et Amalek de manière perpétuelle. Et Amalek, c'est un type de, de Satan, de Lucifer. Il y aura guerre entre Dieu et Satan de manière perpétuelle. Tant que tu seras dans le camp, dans le camp des dieux, sache-le que tu seras toujours combattu par ceux qui sont de l'autre côté. Ce n'est même pas question d'avoir une révélation, d'avoir une. Non. Tant que tu seras dans le camp de Dieu, l'autre camp te combattra. C'est pourquoi ne te pose pas la question, pourquoi seulement moi Toi, parce que tu es dans le camp des vainqueurs. Tu es dans le camp de ceux qu'on jalouse. On en parlera tout à l'heure. Il y aura guerre entre le camp de l'éternel. Et le camp du diable jusqu'à extermination. Et ce soir, nous verrons que la source de cette guerre est la convoitise du diable sur la gloire de Dieu. Il a convoité, il a envié la gloire de Dieu. C'est comme cela que cette guerre est venue. Et ce combat a pour enjeu le contrôle des cœurs des hommes. Une partie très importante, le Seigneur me parlait, j'étais en train de dire, wow. l'enjeu du combat entre Dieu et Satan, c'est ton cœur. Ce ne sont pas tes biens, ce n'est pas ton travail, c'est ton cœur. Nous allons le voir tout au long de ce message. Nous parlions du commencement hier où l'homme était placé dans le jardin et que Satan... Hein, est venu le, le tromper. Quand je parle de l'homme, je parle de l'être humain. Car depuis le début, la pensée du diable a toujours été de posséder ce que Dieu possède. Le diable de le départ. Parce que lui aussi, c'est une créature comme toi et moi. Il a été créé, il n'a pas été engendré comme le Fils. Il a été créé. Le diable est une créature. Dieu est le créateur dès le départ. C'est pourquoi j'ai mal dans mon cœur lorsqu'on met Dieu et Satan dans le même panier. Non, ils ne sont pas pareils. Le diable, c'est une créature. Dieu est le créateur. Là déjà, il y a une différence. Celui qui te dérange est une créature. Mais celui qui te garde est le créateur. En aucun jour, la créature remportera la victoire sur le Créateur. Parce que le Créateur le connaît, c'est lui qui l'a fait. Il connaît ses forces, mais il connaît aussi ses faiblesses. Il connaît les forces de sa créature, mais il connaît aussi les faiblesses de sa créature. Maintenant, tu es dans le camp du Créateur, tu es en train de, de trembler à cause d'une créature. Il a toujours voulu posséder ce que Dieu possède. Alors qu'il était encore au service de Dieu, chargé de la louange. Oui, c'était ça le travail du diable auprès de Dieu. Je dis toujours aux musiciens que leur père, <rire> c'est Lucifer. C'est pourquoi il faut faire très attention. La frontière entre vous et l'autre côté, c'est mince. Il était chargé de la louange auprès de Dieu. Et c'est lui qui entraînait tous les êtres à la louange de l'éternel. Et pendant qu'il faisait qu'on loue l'éternel, il commençait à envier la place de Dieu. C'est pourquoi nous devons faire très attention lorsque nous montons. Le risque est de vouloir assez. On commence par te jeter des fleurs, après, tu dis non, les fleurs ne suffisent pas, il faut vraiment des louanges. Et après, non, il faut vraiment une adoration. Oumela, vie éternellement, Yomoko, Sokiyote, Nani Je vous avais dit l'autre jour, bientôt là il y aura la campagne électorale, on va voir on verra un adorateur de Dieu à la bonne Kinkanda en train d'adorer un homme pour apprécier Polona faisons très attention le diable disait-je, a envié la gloire de Dieu c'est la raison pour laquelle il a été précipité sur la terre lisons, j'en ai déjà parlé je ne sais plus si c'était une étude biblique ou quoi et c'est Ézéchiel 28, à partir du 12e verset. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de tir. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le seau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Le roi de tir dont il est question ici, ce n'est pas un humain. C'est une image pour euh, montrer le diable Parce que ce qui est dit par la suite Ne peut pas être dit pour un humain Tu mettais le seau à la perfection Tu étais plein de sagesse Parfait en beauté Tu étais en Éden Le jardin des dieux Tu étais couvert de toute espèce De pierres précieuses De sardoine, De topaz De diamants de chrysolite, d'onyx, de, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins, ça c'est ce qui les concerne. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin. On voit que ce n'était pas un homme. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu Tu marchais au milieu des pierres étincelantes Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chers protecteur, du milieu des pierres et ton, pierre élevé, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice, de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissaient parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Amen j'étais en train de le dire lorsque vous lisez le premier verset vous avez l'impression qu'on parle à un homme prononce un fils de l'homme prononce une complainte au roi de Tyr. on peut dire que Tyre c'est un pays donc c'est leur roi mais lorsqu'on dit que c'était un cérubin protecteur un homme ne peut pas être un cérubin et quand on dit que tes instruments ont été, cré... ont été préparés pour le jour où tu fus créé il n'y a aucun homme qui a précédé les instruments de musique. Les instruments de musique ont précédé Donc, On comprend qu'il s'agissait d'un être qui existait avant la création de l'homme. Et qui d'autre a été précipité sur terre Si ce n'est Lucifer. Il était auprès de Dieu. Il était un ser dans la présence de Dieu. Dieu avait créé des instruments de musique. C'est pourquoi je n'ai pas peur, parce que même lorsqu'on dit que les pères des musiciens, c'est Lucifer, mais l'auteur de la musique, c'est Dieu. Parce qu'il est écrit, Dieu dit que ces instruments-là étaient préparés pour le jour où tu fus créé. étaient préparés par qui par Dieu. C'est Dieu qui a créé l'instrument et c'est Dieu qui a fait que Lucifer soit un musicien. Lucifer n'a pas créé des musiciens. Il a trouvé la musique auprès de Dieu. C'est pourquoi il faut refuser les réclamations de Lucifer. Il était dans la présence de Dieu. Il incitait, il encourageait les autres. Il jouait de la musique dans la présence de Dieu. Dieu aime la musique. C'est pourquoi là où il y a la vraie, la bonne musique, la musique qui vient du cœur, la présence de Dieu est là. Parce que Dieu aime ça. Et lorsque la musique retentissait et que tous les anges de Dieu se prosternaient devant Dieu, Lucifer se disait, « Oh, si moi aussi je pouvais recevoir ces hommages. » Et parce que l'iniquité a été retrouvée en lui, il a été chassé, il a été précipité. Il enviait ce que Dieu a, un peuple qu'il adore. Il voulait lui aussi avoir un peuple qu'il adore. Et comme il n'a pas ce que Dieu a, alors il vient à détruire tout ce que Dieu possède. Écris-le. On est dans un séminaire. Le séminaire, c'est d'abord un enseignement. Parce que le diable n'a pas ce que Dieu a, il cherche à détruire ce que Dieu possède. Et on les voit souvent chez les hommes Et on le voit dans, dans la Bible à, euh, à travers l'histoire du roi Salomon avec les deux femmes L'une des femmes tue son enfant par mégarde dans son sommeil Et le matin, elle change, euh, euh, elle change son enfant avec l'autre Et puis, quand euh, l'autre mère se réveille Chaque maman connaît son enfant Elle dit, non, non, non, ça ce n'est pas mon enfant elle regarde là-bas, mon enfant c'est, non, oh mon ananga, oh, y'a un dollar qui m'a bien bambi, mon ananga, maman, oh mon ananga, naebi mon ananga, t'asso la papa nae, y'angoy, naebi mon ananga. Oh non, dans ce cas on va, c'est le roi, le roi, roi, oh mon ananga, t'es oh mon ananga, oh mon ananga, maman, vous êtes à deux, il n'y a qu'un seul enfant, un enfant ne peut pas être l'enfant des deux femmes, il n'y a qu'une qui est votre, mais laquelle, roi c'est moi, roi c'est moi. La sagesse de Dieu conduit Salomon. Elle dit Bon, voilà, comme vous devez vous réclamer l'enfant, on va le diviser en deux, comme ça on vous donne à chacune une partie. Celle qui n'était pas la mère dit Hé, hey, ma lame Comme ça, Bissonnios, deux ans à mon Elle s'est dit Comme ça, Bissonnios, deux ans à moi. Parce que ce n'était pas son enfant. Parce qu'elle avait perdu son enfant. Ce qu'elle voulait, c'est que l'autre aussi, ce n'est pas qu'elle aimait l'enfant, elle ne voulait pas que l'autre garde son enfant pendant qu'elle a perdu le sien. C'est comme cela la jalousie au milieu de nous, des gens qui te haïssent à cause de ce que tu as, non pas parce qu'ils veulent avoir ce que tu as, mais parce qu'ils ne sont pas contents que tu aies ce que tu possèdes. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit yo te amona yo Mais ça, ce sont des disciples de Lucifer. C'est pourquoi, dans la vie, quand tu, il faut de fois toi-même te tester. Tu apprends que ton frère, ta soeur a obtenu ce que toi, tu n'as pas. Dans ton cœur, c'est que tu as encore du travail à faire. C'est que ma réclamation, il y a Lucifer et Zana. Il eh, y a voiture, il y a des camarades qui ont un a voiture, il y a une voiture. il y a quelque. Donc il a une tu as un problème. Voiture y a une voiture, ça me rassure que, oh, c'est trop ça l'accompagnement, et on m'a mon presque un dégât, mon poteau, à son vie voiture. C'est que c'est impossible, mais je bénis le Seigneur pour toi. Il y a beaucoup de disciples de Lucifer, des gens qui jalousent les autres à cause de ce qu'ils ont, à cause de ce qu'ils obtiennent. Parce qu'il n'a pas ce que Dieu a, il veut détruire ce que Dieu possède. Et comme ça, bison te toza. Si tu appartiens à Dieu et que Dieu t'aime, sache que. Tu feras toujours objet des réclamations de la part du diable. Parce que le diable veut détruire ce que Dieu a. Si tu appartiens à Dieu, le diable cherchera à te détruire. Ne te pose même pas des questions. Si tu es à Dieu, le diable cherchera à te détruire. Parce que c'est ça lui, il veut détruire tout ce que Dieu possède. Or moi Dieu me possède. Parce que je suis à Dieu, le diable n'est pas content que je sois à Dieu. Il n'est pas content que je sois à Dieu. où il a été précipité sur terre, le diable est descendu avec un désir de vengeance pour détruire tout ce que Dieu a créé, et particulièrement le joyau de la couronne des dieux, la plus belle œuvre des dieux, toi. L'homme c'est le sommet de la création, et c'est ce à quoi Dieu tient le plus dans la création. Ce ne sont pas les léopards, ce ne sont pas euh, les poissons, c'est l'homme. Et le diable sait que Dieu tient beaucoup à toi. C'est pourquoi quand il vient, il vient avec colère. Apocalypse 12, verset 12, nous connaissons ce passage. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux Malheur à la terre et à la mer Car le diable est descendu vers vous Animé d'une grande colère Sachant qu'il a peu de temps Nous parlerons du fait qu'il a peu de temps Mais ce qui nous intéresse ici C'est animé d'une grande colère Le diable vit avec une colère Parce que Dieu, tu es à Dieu Tu appartiens à Jésus il veut te détruire à cause de Jésus. Il vient avec colère. C'est pourquoi des fois tu vas te demander quelqu'un, « Mouton, n'a n'a Mais, quand il n'y a Bon, avant moi ça m'étonnait, maintenant ça ne m'étonne plus. j'entends un pasteur pasteur de lunda wana église na non il n'est pas de dieu il n'est pas de dieu le diable est animé d'une ardente colère et il cesse à détruire ce que Dieu possède. Et c'est ça le diable. Détruire ce que Dieu construit. Détruire ce que Dieu bâtit. Est-ce que vous imaginez que le diable est allé jusqu'à disputer C'est le diable ou c'est seulement la technique C'est le diable Le diable est allé jusqu'à disputer le corps de Moïse Est-ce que vous vous rendez compte Moïse serviteur de Dieu Moïse meurt Dieu envoie ses anges l'enterrer Parce qu'il appartient à Dieu Nulle part on a appris que non Moïse servait aussi le diable Mais la Bible nous montre que Moïse dispute avec l'ange le, le diable dispute avec l'ange le corps de Moïse vous savez pourquoi Parce que le diable veut de Moïse un objet d'adoration. Déjà, hier, on devait... On, on, on, J'allais en parler, mais euh, on n'a pas le temps. On a parlé du serpent des reins qui a été érigé dans le désert. Mais est-ce que vous savez que plus tard, lorsqu'Israël est, est entré en Cana, le même serpent des reins qui était... Euh, euh, objet de guérison est devenu une idole. On, on, on l'appelait Neustan et on l'adorait. C'est pourquoi nous devons faire attention. Un instrument dont Dieu se sert aujourd'hui peut devenir une idole demain. Le diable voulait récupérer le corps de Moïse. Si déjà le serpent des reins on en a fait un objet d'adoration. Et si Israël possédait le corps de Moïse Il y a un mausolée. Il y a un problème auquel il a mis le coup à Moïse. Oh, papa Moïse. yo y a un peu de choses qui Et Dieu savait ça. C'est pourquoi Dieu lui-même a enterré Moïse. Le diable réclame des choses qui ne lui appartiennent pas, parce qu'il veut les dévier, parce qu'il veut les détourner. Il réclame les enfants de Dieu, parce qu'il veut les dévier, il veut les détourner. Lorsque le diable se dispute avec Dieu, un homme, les deux motivations ne sont pas les mêmes Dieu se bat pour toi Il te réclame parce qu'il t'aime Il veut ton bien Le diable Il te réclame Parce qu'il n'aime pas Dieu Donc toi tu n'es qu'un terrain de bataille pour lui Ce n'est pas toi qui aime Mais parce qu'il veut montrer à Dieu que Naboto li opé mut. Et il t'offre, non, tu vois, si tu fais ça, tu auras un poste. Et puis tu vas t'acheter des maisons, euh, des voitures. Et puis tu te dis, oh, mais le diable, vraiment, il donne facilement. Tu penses que c'est pour ton bien Après t'avoir utilisé, il te détruit. C'est pourquoi j'ai écrit la différence entre Dieu et le diable dans cette guerre. C'est que Dieu combat parce qu'il aime, il veut protéger. Alors que le diable combat par jalousie pour détruire. Regardez deux enfants qui jouent. Et puis l'un a perdu son jouet. Il veut prendre celui de l'autre, l'autre refuse. C'est mon jouet. laisse s'il veut prendre, et puis à moi, Bambiango, na mabelé. Et pense à comme ça, total au lobe à jouer na C'est un peu cette image. Le diable réclame parce qu'il veut faire mal à Dieu, parce qu'il veut, il, il, il, il ressent un malin plaisir à voir à détruire ce que Dieu aime, ce à quoi Dieu tient. Il veut détruire. C'est ça son travail. Détruire, et Jésus le dit. Le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. C'est pourquoi je l'ai dit. Tant que tu es enfant de Dieu, tu seras combattu. Ça, jusqu'à ce que Jésus viendra nous prendre. Ça sera comme ça. Comme tout n'a de mais pour il parce que il y a Si tu n'étais pas des dieux, on n'allait pas te combattre. Si on te combat, c'est parce que tu as quelque chose de Dieu. Parce que tu as quelque chose de Dieu. Le combat donc, concerne le contrôle des cœurs. Dieu et le diable se battent pour toi. à cause de toi. Ainsi depuis le jardin d'Éden. Il y a toujours eu un combat, une lutte acharnée entre le diable et Dieu, dont l'objectif est le contrôle du cœur de l'homme. C'est comme cela qu'il a travaillé pour avoir le cœur d'Adam et Ève. Il commence par dire à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Il veut... Mettre en doute la parole de Dieu Et vous dites non Ce n'est pas vrai Il commence par mettre le doute en elle Et puis après lui montrer que Dieu l'a menti Non ce n'est pas vrai tu ne mourras pas Séparer l'homme de Dieu C'est cela le travail du diable Tout ce qu'il te propose c'est pour te séparer de Dieu il y a des choses que le diable donne il a donné non pas parce qu'il t'aime mais il a donné pour t'éloigner Dieu il y a certaines choses apparemment bonnes qui cependant nous sont données pour nous éloigner de Dieu C'est pourquoi il faut demander à Dieu, « Seigneur, tu veux que je m'engage sur telle voie Seigneur, tu veux que je m'associe à telle personne Seigneur, tu veux que je fasse ça ?» Tu as un associé qui, qui t'appelle pour que vous travaillez même les dimanches à 8 heures. « Ah, mais à quel prix On t'éloigne petit à petit. » Et puis finalement, tu es très loin. Dieu et le diable se disputent jusqu'aujourd'hui le cœur de l'homme. Et dans ce combat, nous voyons l'investissement que Dieu fait parce qu'il tient à l'homme. Vous savez, les moyens qu'on met pour remporter une victoire, détermine aussi la valeur du territoire à conquérir. Quelque chose auquel on ne tient pas, on ne va pas sortir toute son artillerie. Mais quand c'est un territoire auquel on tient, on sort tout ce qu'on a. Et c'est ce que Dieu fait. Dans ce combat-là, il sort l'arme ultime, son fils unique, Jésus. Il n'envoie pas un ange. Il envoie son propre fils parce qu'il tient à toi. C'est-à-dire que la valeur de ta vie, c'est la valeur que Dieu accorde à Pour toi, il a été prêt à sacrifier son fils unique. Il a donné pour toi ce qu'il avait de plus de valeur. Imaginez que tu, tu sois emprisonné parce que tu as mal agi et que quelqu'un avec qui apparemment vous n'avez pas de filiation donne toute sa fortune pour que toi tu sortes des prisons. Et pour à mouton. Dieu envoie son Fils, parce qu'il nous aime. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quand on a été un homme, nous avons et nous avons été un homme, et nous avons été un homme, et nous avons été un homme, et nous avons été C'est facile quand on a plusieurs enfants, de donner un... Mais quand on en a qu'un, et qu'on sacrifie le seul qu'on a. On a tu as on a fils. Tu as un sapate, on a sapate mon mon un fils unique. Et qu'on te dit que paix sa voisin. Cela a coûté non seulement la vie à Jésus, mais aussi toutes les souffrances. Il a enduré et lorsqu'il était à Gethsemane et lorsqu'il voyait de loin tout ce qui devait endurer Jésus priait encore plus fort parce que l'angoisse était tellement forte lorsqu'il y a la frayeur ce que nous devons faire c'est prier lorsque l'ennemi redouble des stratégies et que nous sentons la frayeur, prions. Malheureusement, il y a des gens dans ces moments-là, c'est là, là qui s'affaiblissent. Quand les combats font rage, prie. Mon frère, mon a dit, ah, t'as mis le problème, mais belé, il y a un monde. Au contraire, le problème de Belé il fallait que mon année tout bonde. Il fallait que mon là. Heureusement que Jésus ne s'est pas dérobé de sa mission. Au contraire, la pression l'a poussé à prier. Lorsque la pression devient de plus en plus forte, prie. Même si c'est une heure du matin, lève-toi, prie. C'est trois heures, lève-toi, prie. Ne pleure pas, prie. Ne te lamente pas, prie. N'aie pas peur, prie. Lorsque la pression devient plus forte, de plus en plus forte, prions. Plus ça chauffe, plus je prie. Plus la situation s'empire, plus je prie. Plus l'ennemi m'accule, plus je prie. Plus ça ne va pas, plus je me retourne vers Dieu. Et la preuve que ces combats étaient acharné, nous la, nous la trouvons dans le passage que nous avons lu de Matthieu. 27. Au verset 45, il est dit, depuis la sixième heure, c'est-à-dire 12 heures, jusqu'à la neuvième, il eut des ténèbres sur toute la terre. À midi, au moment où on s'attend à ce que le soleil frappe fort, il y a eu des ténèbres. Parce qu'il y avait bataille entre la vie et la mort. Combat entre la lumière et les ténèbres. Et c'est ce qui se passe dans notre vie. Chaque jour, sans cesse, il y a combat entre la lumière et les ténèbres. Combat entre Dieu et le diable sur ta vie. Combat entre la vie et la mort. C'est pourquoi la vie chrétienne doit être prise au sérieux Le fait de se réveiller chrétien le matin Ne signifie pas forcément que le soir tu seras encore chrétien Il y en a qui se réveillent chrétiens La journée il y a quelque chose qui se passe et sa foi se liquéfie Parce qu'il n'y a pas de répit Les combats c'est chaque jour Le moindre petit événement peut te faire basculer de l'autre côté Nous en parlerons tout à l'heure La vie chrétienne doit être prise au sérieux Car elle est l'enjeu des combats terribles Pendant peut-être que toi tu dors Il y a des, des, des batailles entre Dieu et le diable Le diable te réclame, il te veut Tu penses qu'il va forcément te proposer? Euh, viens entre dans ce mouvement occulte et puis non. Ça peut être par un événement, j'en parlerai, qui te décourage, et puis qu'on dit Manu et quitté, et puis même une église, et s'il y a la Bible, et s'il et puis, et puis, et puis, et puis, puis, puis c'est fini. Pendant près de 3 heures, de 12 heures à 15 heures, la Bible dit qu'il y a eu des ténèbres où logiquement, il devait faire jour. Entre 12 h et 15 h il devait faire jour. Mais ce jour-là, il y a eu les ténèbres. Et quelqu'un qui regarde comme ça, il dit, oh, mais le diable a gagné, vous ne voyez pas que les ténèbres ont gagné. Il arrive comme ça dans notre vie que nous ayons des ténèbres en plein midi. au moment où les choses devaient bien marcher. Mais tout même, tu te poses la question, mais c'est comment C'est dossier par bien Et bébé, ni place l'île. En plein midi, mon lilier est cotée. Il y a des gens qui sont dans les ténèbres, couverts par les ténèbres. Non pas parce qu'ils appartiennent au diable, mais le diable les réclame. Il veut détruire ce que Dieu est en train de faire dans leur vie. Il apporte les ténèbres en plein midi. Au Salakindoumba, au Longola Zemi, au Balivier, au communalibal, au Zobotate. Et pendant ce temps, tu regardes le camarade à Longola Troisemi, à Boti Quatrième Mouanana. Dans ce temps-ci, on a trois ou il y a Longola Lingaouzana Bango 7 Ténèbres en plein midi. Tu te poses la question, tu dis Nini, tu midi, il fallait un mona clair, mais tu la as un mot à terre. Tu as une bague à na terre. Tu as une à Mais mon Je veux dire à quelqu'un qui traverse des moments comme ça d'obscurité en plein midi, c'est que le fait que pendant un temps les ténèbres prennent le dessus ne signifie pas que pour toujours les ténèbres prendront le dessus. Pendant trois heures, c'était trois heures difficiles, même les disciples se sont enfouis. Mon lili, ma kamouezos limba tezo monate. Découragé. Papier Rouana Nyoso. Perdu. Thomas Koutuna Siriya. Tikaki bandakala. Avant que tu m'olini kota déjà yakenda. Obscurité en plein midi. Tu es en train de vivre les ténèbres à midi. Il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de logique. Tu étais major de ta promotion, grande distinction. Tu t'es dit, ah, là, en tout cas, les portes de l'emploi vont se s'ouvrir grandement. Rien, mon lili. Au moment où tu t'attends à la lumière, il y a les ténèbres. Trois heures durant. Heureusement, c'était trois heures, ce n'était pas 24 heures. <rire> Oh, Je dis à quelqu'un que les ténèbres C'était pendant trois heures Ce n'était pas pendant 24 heures La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas Toujours La Bible n'a pas dit que les ténèbres ne régneront jamais La Bible a dit Que les ténèbres ne régneront pas c'est-à-dire qu'il peut arriver un temps où les ténèbres peut régner, mais le ténèbre ne régnera que pendant un temps. Il ne régnera pas toujours. Mais lorsque mon soleil se lèvera, il se lèvera avec des dégâts. Lorsque mon soleil se lèvera, il se lèvera avec des dégâts. La Bible dit qu'il y a un tremblement de terre. Aujourd'hui, moi je crois que la terre va trembler. Oh, ma fami, koninana, lili, belle famille mon quoi que ningana po mutu muko zakina molili, une fois bima. Il y a eu un tremblement de terre. Je suis en train de sentir des tremblements dans le monde spirituel. Parce que quelqu'un doit sortir. Quelqu'un doit sortir. Jésus a fait quelque chose de fort. Il est descendu dans le séjour des morts pour récupérer ce que l'homme avait perdu. Autrement dit... Il est allé dans les fief de l'ennemi. <rire> Il est allé dans le sanctuaire de l'ennemi. Il est allé dans le siège de l'ennemi. Oh, écoute-moi. Beaucoup de gens ont peur d'aller attaquer quelqu'un chez lui parce qu'ils n'ont pas naillé. Mais Jésus n'a pas eu peur de descendre dans les fief du diable. C'est qu'il fallait récupérer ta vie. Ta vie là, ce n'est pas ton oncle qui pouvait la récupérer. Ce n'est pas ton père qui pouvait la récupérer. Même les gens qui t'aiment auraient peur. Ce que le non. Il faut que Il faut que nous Mais Jésus-Christ a osé. Il est descendu dans le séjour de mort. Il a récupéré. Oh, oh, oh, oh, Il a récupérer ce qui est à moi. Et la Bible dit, nous l'avons lu, oh, en ce moment-là, pendant que la terre tremblait, plusieurs saints qui étaient morts sont revenus à la vie. Je suis en train de le déclarer. Pendant que Jésus descend, toi tu remontes. Ah! Jésus est en train de descendre, toi tu es en train de remonter. Jésus est en train de descendre, toi tu es en train de remonter. Tu étais mort il revient à la vie un domaine de ta vie qui était mort revient à la vie le combat c'est sur ta vie le combat c'est sur ton cœur le diable sait le diable sait que s'il détient certains domaines de ta vie il t'attirera il te retiendra jésus descend dans le séjour des morts. Il s'en donne. Jusque là, la voie, le chemin qui conduit à la mort était un chemin à sens unique. Aller sans retour. C'est ce qu'un comédien, un comédien avait appelé « retour interdit au pays ». Donc, ce recueillir, on jamais. Mais Jésus a retour. Jésus a fait aller et retour. Le combat pour la vie de l'homme a changé de dimension car Jésus l'a emprunté dans les deux sens. Nous avons dit hier que l'amour régnait. C'est-à-dire que nous silly. Mais Jésus vient montrer que la mort là, ce n'est pas la fin. Bien, aimé, je l'ai dit un peu plus haut, sachant que le diable, qui n'a plus beaucoup de temps, le diable jette ses dernières forces dans la bataille. Non pas pour vaincre, parce qu'il sait qu'il ne peut plus vaincre. Mais pour détruire. C'est comme un gaillard te tabasse et puis dans le zéro, il y a un peu de la vie qui n'est pas là. Il y a un peu qui n'est C'est ce que le diable fait. Mais ce que, heureusement, il y a un peu de la vie qui est là, il y a un peu la vie qui est là. Donc, Okoka ne langanenge nizela mukoyano rozalate o monandene rozala yo mesko okoluka mukolo yaya rozalate o rozwa ngote po ezala na tongo ezala na midi ezala na butu yaya zaka kaka penen na oh hey amoni ke sogiya zape nenanga muto ko bete ngabite o zape nenangate akoti singa katina ya La Bible dit que ma vie est cachée en Christ et celle de Christ est cachée en Dieu. cest à que kaka mais Lukanga. Bah tu nous en n'anga il faut monna Azon monna Tata Luka bien il faut monna nakaka oui il faut monna la maison monna naté au remonna naté ni ni Mon Dieu est invisible lorsque moi je suis caché en Dieu je deviens invisible vous ne me verrez pas bon Luca nanga vous ne me verrez pas parce que ma vie est cachée en Christ et c'est de Christ en Dieu or Dieu est invisible par là moi aussi je deviens invisible je disais que sachant qu'il n'a plus de temps le diable jette ses dernières forces dans la bataille Non pour vaincre Mais à titre de représailles Car il sait qu'il a tout perdu C'est pourquoi Un enfant de Dieu qui a tout à gagner doit éviter de s'associer Aux gens Qui n'ont rien à perdre C'est-à-dire qu'il a déjà tout perdu Le diable il a déjà tout perdu Ils ont déjà tout perdu mais il veut te pousser à ce que toi qui as tout à gagner, que toi aussi tu perds de Pobo Kokan. Le diable sait, il connaît son sort. Le problème, ce n'est pas qu'il se bat pour que son sort change. Non, il se bat pour ne pas mourir seul. Il se bat pour ne pas mourir seul. Akufatanaïo. Il ne veut pas périr seul. Il veut qu'il y ait des gens qui l'accompagnent dans sa, dans sa chute. Et étant donné que l'enjeu des combats, c'est le contrôle de notre cœur, je l'ai dit, l'enjeu, la bataille entre Dieu et le diable, c'est contrôler ton cœur, ce ne sont pas tes biens. Qu'est-ce que le diable va faire avec une maison Qu'est-ce que le diable va faire avec une voiture L'enjeu, ce ne sont pas tes biens. Tes biens sont seulement, comment je peux dire, un moyen de t'attraper. L'enjeu, c'est ton cœur. C'est pourquoi première chose, évite de mettre ton cœur dans les biens. Est-ce que quelqu'un m'a compris Évite de mettre ton cœur dans les biens. Parce que si tu mets ton cœur dans les biens, le diable peut t'avoir très facilement. Deuxième chose, garde ton cœur, ça ce n'est même pas un conseil venant de moi, c'est Dieu qui le dit. Garde, proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que le terrain c'est ton cœur. Veille sur ce à quoi ton cœur tient. Si tu as mis ton cœur dans la voiture, le diable fera que la voiture en haut il tient et ça a panzani. Et puis le quoi monter ma wana, ça qui voit pe panzani. N'as ressemblé Vraiment Dieu vraiment est injuste. Vraiment voiture en haut na linga panzani. Vous le savez, j'ai fait l'accident avec quatre mois après que l'église l'ait acheté. Quatre mois après. On me l'a donné au mois d'avril, au mois de juillet je crois. Je pars prêcher à Cabinda sur la route de Mwanda, na Salitono, Au tali-voiture, au tali Eh, vanité de vanité. Mais comme mon cœur n'était pas dans les biens là, je sais que mon Dieu est plus grand que c'est bien là. J'ai même refusé de dire à maman Naomi, sinon elle va y penser que n'est pas à l'hôpital n'est qu'elle est côté à te. J'ai fait l'accident vendredi, je l'ai informé lundi. Et puis quand c'est euh on pas maman, nest que a été à qui dimanche n'a pas été lundi, n'a bien. Lorsque nous mettons notre cœur dans quelque chose, toi le diable sait qu'il ne peut pas te toucher, mais s'il touche ce qui est à toi, tu vas te dévoiler. Tu vas te décourager. Combien de gens ne se sont-ils pas perdus parce qu'il a perdu le travail qu'on dit, Parce qu'il a perdu un membre de famille qu'on dit, Parce qu'il a perdu un bien qu'on dit, et toi, tu penses que le combat se sont bien Satan a vraiment. Merci Seigneur. Je l'ai dit un jour, quand on était enfant, on, on cherchait à attraper les oiseaux ou les pigeons. Tu prends une marmite avec un petit bâton tu plantes le bâton tu prends la marmite euh, euh, qui, qui se recouvre à la pointe du bâton et puis tu prends un fil euh, auquel tu noues le bâton et qui va très loin là et puis tu prends les graines de riz tu mets euh, jusque euh, la surface que la marmite couvre dès que l'oiseau entre et toi tu tires le bâton la marmite recouvre le pigeon c'est comme ça que le diable fait parce que toi tu aimes l'argent il t'attirera par l'argent il t'attire là où tu as mis ton cœur parce que le combat c'est sur ton cœur préserve ton cœur préserve ton cœur des soucis préserve ton cœur des murmures Nzambi pensapuwa ni azotikangabu nzambi Eeeh ndeko keba ozana zana pantiglisant Eko mi kumisa nzambi, nzambi na pambo yona O zana proja malamu ponanga O nabungisi wana eza Sukateo yoko kako pesanga O yebe Angote lo kwa kitoko O yyo opesanga O zana, ngoya, kitoko Koleka Le combat, c'est sur notre cœur. Et si Jésus est monté sur la croix, ce n'était pas pour ta voiture, ce n'était pas pour ta maison, ce n'était pas pour tes biens, c'était pour ton cœur. Parce qu'il veut protéger ton cœur. Ça lui a coûté la vie, c'était difficile. Trois heures durant de ténèbres. Pendant ce temps, l'enfer était en train de se réjouir. « yeyo, ils oubliaient une chose, c'est que Jésus n'était pas descendu dans le séjour des morts comme tous les autres descendent. Oh, tous ceux qui sont morts avant, descendaient dans le séjour des morts désarmés. Jésus est descendu dans le séjour des morts armé de la puissance de Dieu et au contraire, c'est lui qui a désarmé le diable. Jésus lui-même dit que personne ne peut entrer dans une maison prendre les biens sans que l'homme à la maison ne soit lié. Si Jésus entre dans le séjour des morts pour rétenir, retirer les clés, nous parlerons demain ou après-demain des clés du, du séjour des morts. Si Jésus peut descendre dans le séjour des morts, retirer les clés du séjour des morts, c'est que le maître de la maison était lié Azama kasi koleka muto aleli saka yo Azama koleka muto aleli saka libota na Azama koleka et pendant la terre tremble, il a retiré la clé, pendant trois heures, il y avait les ténèbres, mais le soleil était en train de pointer, je suis en train de dire à quelqu'un, que quel que soit le temps que l'obscurité peut faire dans ta vie, si tu es vraiment enfant de Dieu, si tu es vraiment enfant de Dieu, ton soleil apparaîtra, ton soleil apparaîtra. Pendant ce temps, la terre était en train de trembler et le soleil était en train d'apparaître. La terre était en train de trembler, le soleil était en train d'apparaître. Le, le, le temple tremblait, le Les voiles du temple se fend en deux, de haut en bas. Et ça m'oublie à qui et pas qui a partir à l'icolo parce que Dieu lui-même a montré que Oh, mes enfants, vous n'êtes plus loin de moi. À partir de maintenant, vous avez accès à ma présence autant de fois que vous voulez. Autant de fois que vous voulez. Lui est vainqueur, c'est comme ça que moi aussi je suis vainqueur. Lui se tient dans la présence de Dieu. C'est comme ça que moi aussi je me tiens dans la présence de Dieu. Mon lili a yote. Mon lili a Est-ce que quelqu'un peut se lever avec moi? Déclare-le que les ténèbres ne N'emporteront pas sur toi, que les ténèbres ne l'emporteront pas sur toi, que les ténèbres ne l'emporteront pas sur toi. On s'embête à ma banque aux otatols, on s'embête Oh. Nayabi mon liliesa, mais mon liliesa coconzaté. molileza, mon liliesa, mais mon liliesa coconzaté. Nayabi mon liliesa, mais coconzaté. Manda Tatola, proclame la victoire.